Merci Seigneur pour ce moment de louange et nous sommes encouragés par ces moments où nous pouvons louer le Seigneur de tout notre cœur. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Mettre le Seigneur en premier. Au lieu de toujours regarder à nos problèmes de la terre, levons les yeux vers Lui et regardons à Lui. Les frères et sœurs, ce matin, je vais vous encourager. J'ai une parole dans un 1 Corinthiens 13, tout le monde connaît ce passage, ce passage sur l'amour de 1 Corinthiens 13, mais ça commence au, verset, au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 31. Paul va présenter ce qu'il va parler dans le chapitre 13. Donc 1 Corinthiens 12, verset 31, nous dit aspirer aux dons les meilleurs et tout 1 Corinthiens 12, le Seigneur nous parle des diversités de dons dans le ministère celui de prophétie, celui de parler en langue, celui euh, de guérison euh, celui aussi d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des, des langues mais j'ai quelque chose, encore supérieur il va dire, aspirer aux dons les meilleurs mais je vais vous vous montrer une voie par excellence et cette voie par excellence c'est le chapitre 13 c'est quand je parlerai au verset 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit alors c'est intéressant de savoir ce que c'est que les reins, les reins c'est du bronze ou du laiton il y, avait du, le, le, il y avait du bronze rouge puis du bronze jaune mais c'était un espèce d'alliage de, de, de métal qu'ils avaient à l'époque et ils faisaient des grandes marmites, on peut parler de ça, ce sont des marmites en bronze mais énormes et puis ils tapaient dessus et ces marmites se touchaient les unes aux autres et la transmission du bruit sur une marmite passait dans la deuxième, la troisième, la quatrième et ça faisait un bruit incompréhensible et pour les religions païennes, c'est comme ça qu'ils pensaient écouter Dieu en essayant de décrypter ce qui était dit dans les bruits des choses folles qui résonnent comme une cymbale qui retentit mais il n'y a rien qui se passe par contre, quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut avoir la foi et justement, dans, dans avant cette histoire de coronavirus, les gens voulaient manifester la foi toujours. Et je me souviens d'un pasteur qu'on voulait inviter un jour. Et il a dit, non, je ne vais pas venir dans cette église parce qu'on ne parle pas de la puissance de Dieu, on ne parle pas des miracles. Mais c'est qu'on parle des miracles, mais c'est à sa compréhension à lui. Lui, le miracle, c'était que les paralysés se lèvent, que la grâce de Dieu se manifeste, mais on sait, je suis d'accord avec ces miracles-là. Mais il y a un plus gros miracle que Dieu veut faire, c'est de nous changer chacun d'entre nous et actuellement, et eh bien ce, cette folie d'avoir prêché la, la, le miracle tout le temps en permanence ça finit par décourager les gens parce qu'il n'y avait pas de miracle ou très peu de miracles, parce que Dieu est souverain parce qu'à un moment Dieu a fermé le robinet des miracles moi j'ai connu en 1971 jusqu'en 1980 des miracles extraordinaires des gens qui étaient libérés de leur béquilles, des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient et puis à un moment le Seigneur a fermé il a fermé le robinet des miracles et il a dit, il a dit maintenant je vais m'occuper des chrétiens parce que le miracle ça faisait que l'homme se croyait capable, qu'il avait des dons extraordinaires, il se mettait en avant et ça stimulait son orgueil. Mais le Seigneur veut, cherche notre cœur depuis toujours, depuis le jour de notre conversion. C'est à notre cœur que Dieu veut parler. Et Dieu veut nous parler pour nous changer, transformer à son image. C'est ça le vrai miracle. C'est quand un homme, une femme change, quand elle change de caractère, quand elle change de vouloir faire sa volonté, son plan, mais qu'elle accepte pleinement le plan du Seigneur et la volonté du Seigneur. Quand au lieu de vouloir avoir raison dans un couple, il y en a un qui dit non, non, moi je meurs à moi-même. Elle dit qu'elle a raison, ben je la laisse, il n'y a pas de problème, que je vais bien croire qu'elle a raison, moi je ne veux pas me défendre, je meurs à moi-même, et tout de suite le combat, le conflit s'arrête. C'est ça le miracle du Seigneur, c'est de nous transformer. Et nous transformer où Dans notre maison. Et justement pendant ce temps de confinement, c'est le Seigneur va en profiter pleinement pour nous changer, pour nous transformer de plus en plus à son image. Moi j'étais surpris les premiers jours de confinement, j'avais des réactions, ma femme avait des réactions, on se frottait un petit peu, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et le dimanche suivant, le frère Mickey a expliqué comment le confinement nous emmène à vivre ensemble et à révéler ce qu'il y a dans chacun d'entre nous, et que le Seigneur veut traiter et veut s'occuper pleinement. Vous savez, notre conjoint, c'est comme un miroir, il voit nos défauts. Nous, on ne les voit pas, on croit qu'on est bien. Mais nous, nous voyons aussi les défauts de notre conjoint. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis venu pour vous libérer, pour vous changer, pour que justement vos oppositions arrêtent de vous diviser, mais au contraire, que vous puissiez vous unir par l'Esprit, me servir, me donner la première place et avoir la victoire. Ce que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, c'est le véritable amour. Alors, le mot amour, c'est un mot en français, qui est traduit par un seul mot, c'est un mot fourre-tout. Mais en grec, il y a trois significations possibles. Il y a le mot eros. tout le monde connaît ça, c'est l'amour qui veut dire la passion, la convoitise charnelle, l'amour charnel le deuxième mot c'est philéo, c'est l'amour du prochain, l'amour d'un frère, d'une mère, c'est-à-dire l'amour humain à son niveau le plus noble, une maman qui aime son fils, ça c'est l'amour philéo. Un, un frère qui aime un autre frère, ça c'est l'amour philéo. mais il y a une troisième définition, c'est l'amour agapé, ça c'est plus qu'un sentiment, c'est l'amour divin, désintéressé par excellence, qui a pour but d'aimer les hommes comme vous et moi, alors qu'ils n'ont absolument rien d'aimable en eux. Est-ce que vous reconnaissez là C'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour divin que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut nous rendre capables de nous aimer de l'amour divin, d'oublier nos différences sociales, culturelles, de couleur ou autre. Il nous appelle à manifester son amour, sinon on n'est rien. On n'a pas compris l'Évangile, on n'a rien saisi. Mais les fruits d'un changement dans notre vie, c'est que quand cet amour se manifeste. Il dit au verset 3, vous pourriez distribuer tous vos biens pour la nourriture des pauvres, comme quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Et puis maintenant, voyons le verset 4. L'amour est patient. Vous êtes patient, vous moi, j'ai beaucoup à travailler aussi dans ce domaine. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflante pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt et il ne s'irrite pas. Et il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Et là, il y a sept points différents. Il y a des points positifs. On excuse tout, on croit tout, on espère tout, on supporte tout. Il y a sept, il y a sept points positifs. L'amour est patient, il est plein de bonté. Ça c'est positif. Et il y a des, il y a des points négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans notre vie qui ne devraient pas exister. Ne pas être envieux, ne pas se vanter, ne pas s'enfler d'orgueil, de ne rien faire de malhonnête, de ne point s'irriter, de ne soupçonner point le mal, et de ne point se réjouir de l'injustice. 7 points positifs, 7 points négatifs Le Seigneur veut nous changer dans tous les domaines Et c'est ce temps-là qui est vraiment un temps spécifique où Dieu veut parler à nos cœurs pour nous transformer par son amour Alléluia Allez, on continue au verset 8 L'amour ne périt jamais Les prophéties seront abolies Les langues cesseront, la connaissance sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alléluia Combien il y a eu de prophéties sur le coronavirus par des gens qui ont dit c'est Satan, c'est l'ennemi, le Seigneur a été débordé. Non, le Seigneur n'a pas été débordé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu règne et nous devons nous attendre à Lui. Mais le travail que Dieu fait pendant ce temps, c'est le travail de nos cœurs pour savoir vraiment si on va arrêter d'être prétentieux, d'être orgueilleux, de vouloir faire les choses dans la chair mais qu'on veut servir le Seigneur de tout notre cœur et, et le Seigneur parle en ces moments Vraiment, c'est des moments privilégiés Il faut que dans notre famille, on puisse dire l'amour est patient Je patiente pour mon épouse, je patiente pour mes enfants j'ai de la bonté pour eux, j'ai de la patience, je veux toucher leur cœur, je veux m'approcher d'eux. C'est une occasion extraordinaire. Autrement, quand ça chauffe un peu à la maison, on prend la voiture, on va travailler ou on va ailleurs. Non, non, le Seigneur nous tient là, dans nos maisons, pour qu'un travail de l'Esprit se fasse. Alléluia Et puis, on pourrait continuer tous ces versets, mais le temps qui m'était imparti est un peu trop euh, raccourci. Donc, je veux terminer sur les, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant que ces trois choses demeurent dans notre foyer, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je voudrais vraiment vous encourager à avoir l'amour dans votre foyer, à être des instruments d'amour pour le Seigneur et avoir cet amour pour vos proches, pour vos enfants, pour votre femme. Mais pour ça, il faut la foi si, vous nous, si votre foi est basée uniquement sur ce que vous voyez, vous serez vite découragé. Mais la foi, au contraire, nous permet de voir dans l'invisible notre collègue, notre conjoint changé par le Seigneur, on a cette espérance dans notre cœur, on a foi que le Seigneur est en train de la travailler, de le travailler, de travailler nos enfants et on n'est pas découragé. Parce qu'on a la foi, on regarde à lui, on sait qu'il est capable de faire ces choses. On prie pour nos enfants et la, et la foi est dans notre cœur. Et ça nous fortifie, ça nous garde de tout découragement et on peut vraiment euh, faire confiance au Seigneur. Je voudrais vous, vous raconter une petite histoire. Un jour on préparait un voyage pour aller en Espagne avec nos enfants et pour cela il fallait prendre l'avion. Et à cette époque, nous avions une petite fille de 3 ans. Elle nous demanda si nous avions acheté l'avion pour partir en Espagne. Alors, est-ce que papa avait appris à conduire l'avion On était vraiment surpris des questions de l'enfant. Mais pour l'enfant, son papa, il savait tout faire. Son papa était, était le plus fort. Lui, il n'avait pas besoin d'apprendre, il savait. Petite fille de 3 ans, hein. Mais vous voyez qu'un enfant qui a une confiance comme ça à son, à son papa, elle a la foi dans son cœur pour son papa. Pour elle, ce papa, il est plus fort de tous, il sait faire les choses. Mais nous, chrétiens, mes frères sœurs, on a un papa dans le ciel qui est plus fort que tous. Et lui, on peut lui faire confiance. Lui, avec lui, rien n'est impossible. L'impossible devient possible parce que le Seigneur agit. Alors c'est ma petite fille qui a trois ans, peut avoir confiance en son papa qui est tellement imparfait. Nous, combien plus forte raison, on peut faire confiance à notre Dieu qui est parfait et qui fera les meilleures choses pour chacun d'entre nous eh bien, nous devons avoir cette assurance dans notre cœur que Dieu s'occupe de nous, qu'il est avec nous, qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir, que Dieu est capable de changer ma belle-mère, mon beau-père, mon... toutes les situations qu'on peut, qu peut rencontrer dans la vie. Et c'est en ce moment, c'est en ce moment qu'il faut avoir la foi pour notre famille, c'est en ce moment qu'il faut s'attendre au Seigneur. Et puis, l'espérance, vous savez une espérance qu'on doit avoir dans notre cœur c'est qu'un jour, on n'aura plus de misère, on, aura, on ne pleurera plus, on n'aura plus d'épreuves, on sera pour toujours avec le Seigneur. Il va nous emmener, et nous serons avec lui sur les nuées, ou alors nous allons mourir et nous allons déménager auprès de lui. Et là, il n'y aura plus de pleurs il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de, de, de tristesse, nous serons avec lui pour toujours Ah, je me rappelle d'un chant que nous chantions autrefois, oui euh, qui disait bientôt, très bientôt nous irons voir le Seigneur, bon vous connaissez peut-être, c'est peut-être un peu pas chanté comme il faut mais les paroles, c'est des paroles fortes mes frères et sœurs, un jour nous allons voir le Seigneur bientôt, très bientôt nous irons dans sa présence, Or, ça vaut le coup de souffrir peut-être un un petit peu sur cette terre mais un jour notre espérance est vivante un jour nous serons avec le Seigneur pour toujours et puis termine mais la plus grande de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. Aujourd'hui, dans les circonstances en, actuelles, c'est cela que nous devons manifester à l'égard de chacun de nous. Et, et, et, et si nous avons un, un différent avec euh, notre conjoint ou nos enfants, c'est le moment de nous repentir, nous humilier, de reconnaître notre erreur ou de reconnaître qu'on avait peut-être raison, mais venir avec un cœur humble, pour raccrocher les situations, pour regagner le cœur de nos enfants, le cœur de nos épouses, afin qu'on puisse continuer à marcher avec le Seigneur. Ne vous laissez pas polluer par des non-dits ou par des choses non pardonnées. Il faut mieux s'humilier, demander pardon au Seigneur, retrouver la communion avec notre conjoint et nos enfants que d'être dans une maison où il y a des tensions. On le sent ça, on le sent. On le sent quand ça ne va pas dans la maison. On rentre là, on sent tout de suite qu'il y a un problème. Non, vous le savez aussi quand il y a un problème. C'est à nous, chrétiens, à nous enfants de Dieu, de régler toute situation afin que notre maison soit un havre de paix. Et quand les gens du monde rentrent dans notre maison, ils ressentent ça, la présence de Dieu, la paix dans notre maison. Ils ne savent pas l'exprimer. Nous savons que c'est la présence de Dieu et que c'est la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, et que nous puissions passer une journée sous son regard. Maintenant, si on a eu des conflits ou autres, on va faire la Sainte Seine tout à l'heure. Mais c'est ça l'occasion de nous pardonner, de demander pardon à nos conjoints, à nos enfants, et puis de rafistoler, pas de rafistoler, parce que quand Dieu efface, il n'en parle plus, c'est effacé. D'effacer tous nos différents pour qu'on puisse retrouver cette communion fraternelle avec nos enfants, avec notre épouse et qu'on puisse faire un couple à la gloire du Seigneur.